Salut gang, c'est Weedman. Vidéo unboxing aujourd'hui. La compagnie Vipar Spectra aime bien les vidéos de Weedman. Dont la troisième grow avec une lumière Vipar Spectra, la XS1000. Vous savez, euh, j'ai un deux Glouki, un Pink -couche et le Gorios Ghettos Phénotype numéro 3. Vous avez connu les deux premiers Phénotypes. Donc, ce soir, donc, Vipar Spectra m'a envoyé une lumière. Euh, cadeau surprise. Cadeau surprise. On ouvre ça ensemble. Merci beaucoup à Vipar Spectra. J'espère qu'elle est à l'endroit, près à l'envers. Merde, elle est à l'envers. Est-ce qu'on la voit Ouais. Hein? Méchant gros panneau, hein C'est beaucoup plus gros que la Vipar Spectra XS1000. On va essayer de tourner la boîte de l'autre côté. Alright. Une chose est sûre, on va l'avoir. Je pense qu'elle est verte. Nice, nice, nice, nice! pro série. Je sais même pas c'est quel modèle. Les crochets avec les autres crochets clac clac clac je pensais qu'il y avait plus de, de verre que ça mais elle est verte et noire le verre il sort là un peu ici. Hein. Le driver c'est pas un driver qu'on connaît ici à woodman C'est un autre modèle. Je pense que les drivers de la XS1000 sont supérieurs. Donc avec toutes ces choses là, bon d'accord. Je crois que c'est la P2000. Ou la p P2000, je crois. Ouais, ouais, ouais. Si je regarde ça ici, j'ai toutes les instructions, les spécifications. L'optimisation la... de cette lumière-là, là, ce n'est pas une lumière euh, carrée, mais plutôt rectangle. Euh, L'optimisation, c'est pour une tente 2 par 4. Donc, euh, présentement, je n'ai pas ce modèle de tente-là, mais j'imagine que si on prend un modèle euh, carré, peut-être qu'il y avoir des différences sur la façon là, dont la grow va, va pousser. Il va sûrement avoir des plans plus hauts que d'autres. Donc, c'est peut-être la meilleure façon de bouger leurs plans, de bouger vos plans si vous n'avez pas une euh, tente rectangulaire. Donc c'est ça. Euh, J'essaie de lire ici. J'ai oublié de mettre mes lunettes. Quelle bonne idée. Donc cette lumière LED, là, elle a des lumières blanches, rouges et IR. Je ne sais pas c'est quoi les lumières IR. Les drivers. Le driver, c'est de la marque SOSEN. S-O-S-E-N. On a dit tantôt que l'optimisation, c'était pour une 4 pieds par 3 pieds. Euh, 4 pieds par 2 pieds pour la floraison. Mais pour la végétation, on peut y aller pour 4 pieds par 3 pieds. Mais en floraison, euh, pour être optimum, il faut qu'elle soit un petit peu plus petite. Donc 4 par, 4 par 2 à la place de 4 par 3. C'est une lumière euh, qui est aux alentours là, entre 200 et 250$, tout dépendant là, des sites Internet. J'ai regardé rapidement sur quelques sites. Il y a aussi un dimmer un, un, pour contrôler l'intensité de la lumière de 5% jusqu'à 100%. On va la sortir, on va la sortir... Je vais pas la maganer. Ici, il y a le dimmer De 5 à 100%, c'est le fun. Cette partie-là, là, le, le driver, là, ça, ça peut aller euh, très chaud. Faire attention. Donc, c'est ça, il y a des... C'est pas mal ça. Ça ressemble pas mal ça. Donc, on va regarder l'évolution de Windman. Et euh, merci vraiment là, à Vipar Spectra pour euh, cette magnifique lumière. là Pour une tente là, 4 par 2 pieds, 4 par 3 pieds. Donne un pouce à la vidéo. Merci encore à Vipar Spectra. Continuez à suivre Windman. Écrivez un commentaire. Et n'oubliez pas, il y a une prochaine vidéo qui s'en vient très bientôt. Le GMO de Spinach. On a entendu parler beaucoup, beaucoup cette semaine dans les Internets. Alright gang, ciao.